Euh, bienvenue chez le grand maître Marabou Faubo Zomaïdi Plus 229 51 10 13 73. Ou le plus 229 98 78 78 95. Je suis là pour vous dire que la multiplication d'argent en 30 minutes existe très bien. Tel que vous le voyez, tout ça ce sont des travaux commandés. Vous voyez le nom et les travaux. Donc tout ça c'est à libérer. Pour le faire, il faut juste votre nom et prénom. Plus la somme à multiplier. Et c'est à partir de 20 000 francs qui te donnent 200 000. 30 000, 300 000, ainsi de suite, jusqu'à 1 million de francs CFA. Donc n'hésitez pas à me contacter au plus 229 51 10 13 73 ou le plus 229 98 78 78 95. C'est sans conséquence, et sans sacrifice humain. Sans totem sur la vie humaine. D'accord Pour toutes vos travaux de spirituel, je suis disponible pour vous sortir de la pauvreté, pour régler vos problèmes d'argent, je suis là. D'accord Merci beaucoup et bonne chance.